Vous êtes déléguée en date à la TDI À la, TDI. À la TDI. Voilà. Et euh, je voulais qu'on évoque avec vous une situation concrète. Voilà, vous disiez un petit peu comment ça se passe, vous êtes sur le terrain, juste... euh, vous avez certainement le cas d'une personne qui a peut-être reçu un héritage, etc. C'est ça. Dites-nous tout. Tracez bien la conversation de Monsieur Loubet et Mme Prière dans cette vidéo, euh, c'est la situation d'une jeune femme âgée de 23 ans. Lorsque la TDI a été mandatée en qualité de, de tuteur en 2012, c'était au moment de sa majorité, elle était encore en IME. Les premières interventions de la TDI ont été de défendre ses intérêts dans le règlement de la succession de sa maman qui était décédée un an auparavant. Mais aussi de travailler en partenariat avec l'équipe de l'IME, sa réorientation en foyer ESAT. Euh, donc, euh, en 2013, elle a intégré un foyer ESAT et j'ai pris le relais en interne d'une collègue en 2015. Et à ce moment-là, cette jeune femme présentait euh, des difficultés de santé psychique non stabilisées malgré un, un, un suivi médical soutenu. Et euh, par ailleurs, elle, elle venait de réaliser tout un tas de dépenses, on va dire, un petit peu exceptionnelles en lien avec... Euh, ben, euh, son démarrage dans la vie d'adulte, son aménagement, euh, l'aménagement dans son nouveau lieu de vie, elle avait réalisé euh, plusieurs achats assez conséquents. Et donc, donc est-ce Est que c'est exceptionnel euh, Exceptionnel, quoi disons, hors, euh, hors cadre budgétaire, quoi, hors budget courant. Voilà. Peut-être pas exceptionnel dans, dans ses choix. Non, là, pas du tout exceptionnel. Oui, c'est vrai que voilà, c'était en dehors du, du budget euh, courant, on va dire. Et, euh, et donc, euh, <rire> il était nécessaire euh, à ce moment-là de, de travailler avec elle vers un, un rééquilibrage budgétaire, justement, pour euh, essayer un petit peu d'organiser de, de, euh, autour de son projet de vie euh, ses dépenses. Euh, malheureusement, très rapidement, cette personne a manifesté euh, d'importantes difficultés à appréhender sa propre réalité budgétaire. Hein. Et, euh, et ça s'est manifesté par, euh, par euh, bah, des réactions assez violentes euh, face à la frustration. Euh, avec même, euh, on s'est parfois interrogé avec l'équipe éducative du foyer, même s'il n'y avait pas mis en danger à ces, dans, dans ces épisodes de... De, de, de, de crise, hein, où elle était en froid, de nombreuses angoisses. Et je ne parvenais pas, avec l'aide de, de l'équipe éducative, à essayer d'organiser un petit peu tout ça, ne mettait systématiquement en mal le, le budget qu'on avait élaboré ensemble. Et puis un jour, c'était l'année dernière, alors que je lui rendais visite au foyer... Et euh, j'essayais je met, de mettre un peu en évidence justement toutes les dépenses qui n'avaient pas été prévues. Du style, euh, elle commandait un, un téléphone high-tech à 500 euros par internet, sans que ce soit prévu. Et puis on recevait la facture après en suivant. Et, et ce jour-là, elle me dit, mais c'est l'argent de ma mère, hein, et j'ai le droit de le dépenser. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit, il y a forcément quelque chose à... À, faire, à lui proposer à ce niveau-là, justement. Elle a besoin de ça. Et Après en avoir discuté avec l'éducatrice référente, nous lui avons proposé de réserver le, le budget mensuel en lien avec son minimum à disposition pour ses dépenses courantes, ses besoins quotidiens, son tabac, ses produits d'hygiène, sa mutuelle. Et à côté de ça, en parallèle, de réaliser une fois par an un projet exceptionnel avec l'argent de sa maman voilà elle a tout de suite accepté et très rapidement m'a énoncé son premier projet exceptionnel qui était l'achat d'un scooter voilà ce projet elle l'a préparé elle a attendu il était prévu pour pour 2017 alors je vous cache pas que le 15 janvier 2017 je crois qu'elle avait son scooter mais euh, elle a fait toutes les démarches, en tout cas, pour, euh, ben, pour anticiper ce projet, pour le préparer. Elle est allée euh, démarcher les compagnies d'assurance pour les différents devis. Et on a construit à ce moment-là, au mois de janvier ensemble, son nouveau euh, budget euh, mensuel. Parce qu'il y avait également la, la cotisation d'assurance du scooter à intégrer oui. dans son budget. Les plus euh, ben, les frais annexes, les sens, tout ça. Et ce qui a été assez surprenant, c'est que... Euh, elle a euh, d'elle-même fait la proposition de réduire son argent personnel qu'elle avait à la semaine de 10 euros euh, pour pouvoir euh, justement se, se conserver une petite marge de manœuvre qu'on appelle l'excédent budgétaire euh, et euh, qui lui est destiné à la demande euh, pour des événements, euh, des extras. Voilà quand elle a besoin pour son anniversaire, pour une fête, pour Noël, euh, voilà. Et, et depuis le mois de janvier. Eh bien, elle respecte son budget. Euh, elle s'était engagée également à ne plus dépasser son forfait de téléphone portable de 2 ou 300 euros comme elle en avait l'habitude. Et elle s'y tient. Et ça fonctionne. Et, euh, et elle est très très contente. Elle, elle arrive même... Elle a moins d'argent à la semaine, mais elle se débrouille finalement mieux qu'auparavant. Elle est capable de faire des choix stratégiques dans ses dépenses. Au niveau des produits d'hygiène, par exemple, elle va acheter des, des produits euh, premier prix euh, pour se réserver 5 euros pour faire le plein de son scooter donc euh, je trouve ça, voilà c'est très intéressant justement et très valorisant pour elle. Et ce qui est à retenir c'est que je pense que cette expérience lui a permis de vérifier d'une part qu'elle avait le droit d'accéder et de disposer de l'argent de sa maman euh, mais aussi de se fixer un objectif, de, de, mettre, euh, de se donner les moyens euh, d'y parvenir et d'en assumer les conséquences euh, ensuite. D'arbitrer, de faire des choix. c'est ça. A fait des choix de vie, ça. vie et, voilà. et donc qu'elle et... pouvait les respecter, c'était les siens. C'est ça. ça. Bon, après, de notre point de vue de tuteur, cette, cette bonne évolution que nous observons depuis six mois est étroitement liée à la dimension du soin car on peut observer qu'elle euh, euh, elle semble s'être stabilisée hein, sur le plan de, de sa santé. Donc forcément, ben, euh, c'est un ensemble d'éléments, de facteurs qui, euh, qui rentrent en ligne de compte et qui favorisent euh, cette bonne évolution. Mais ce qui est important et ce qui est à retenir, et même si cet équilibre est encore relativement fragile... C'est pas grave, je pense que ce qui est à retenir, c'est qu'elle se sent valorisée par la réussite de ce projet et, euh, et surtout euh, très motivée pour poursuivre justement dans cette direction. Voilà. Bravo pour ce travail. Je retiens dans ce que vous avez dit euh, la phrase euh, de cette personne qui dit Je peux le dépenser, c'est l'argent de ma mère. L'argent a donc une autre valeur que sa simple signification financière. Elle était chargée de beaucoup d'autres choses. Et je pense que quand on arrive à déceler ça et que la parole se libère justement, et qu'on arrive à le déceler, ça ouvre des perspectives. Oui, oui, c'est très important ce que tu viens de dire. Euh, Freud a dit euh, l'argent, c'est euh, de l'amour. Et en fait, euh, nous remettons en jeu, tout au long de notre vie, ce que nous avons reçu et ce que nous quêtons à travers notre désir, surtout euh, les instants ou les moments euh, d'achat, euh, euh, pour finalement accéder euh, au plaisir. Euh, et le, le, le cas de cette jeune personne est très, euh, est très marquant, parce qu'en fait, il s'agit de la succession c'est-à-dire de, ce ce, oui, de ce que symboliquement la mère a donné comme amour. Et euh, on, a, on, on voit bien, par rapport à ce qu'explique euh, Sophie, cette évolution entre euh, un aspect, je dirais, un peu compulsif, ou euh, euh, comme un, une sensation euh, de, à la fois de toute puissance, mais à la fois de débordement et d'angoisse, hein, à l'idée de, de dévorer tout, l'amour de la mer, et de finalement dilapider. Voilà. Et euh, peut-être le champ de la réussite euh, de, de, de cet accompagnement, c'est que à la fois, il y a eu simultanément deux dimensions opposées, qui est celle du cadre et des limites, euh, c'est-à-dire, euh, bah, de moi-même, je dois gérer au niveau du réel mes propres ressources, et puis aussi, euh, je me donne le projet de pouvoir rendre pérenne euh, le capital d'amour que j'ai reçu. Et c'est bien, euh, finalement, à travers cet exemple, ce qui, euh, ce qui a réussi et ce qu'elle a réussi à construire. Voilà, alors sans doute il y a eu, parce que peut-être elle était mûre intérieurement pour vivre ça, le construire. Parce qu'effectivement, parce qu il écoute autour d'elle de l'équipe. Oui, l'équipe, un dispositif de santé et d'accompagnement sur le plan médical a fait que cette, cette construction a pu se, se faire. Voilà. On va revenir vers vous, Patrick. Euh, Patricia Espuna. vous faites partie du pôle patrimoine. Hein vous aussi, vous avez des exemples concrets de situations particulières, j'imagine dans au pôle patrimoine avec ma collègue on, on met un peu nos, nos compétences juridiques au, au service de la personne et de la réalisation de, de leur projet et euh, j'ai un exemple c'est celui de Claudette euh, qui en 2014 avait euh, été concernée par la succession de son frère Patrick et elle était propriétaire avec un autre de ses frères Michel d'une maison à villeneuve minervois et cette maison représentait une très forte attache affective pour elle et elle souhaitait la conserver dont On a étudié le projet euh, que nous avait soumis le, le délégué, dans Françoise, avec Claudette, pour euh, construire euh, une requête qu'on allait soumettre au magistrat, une requête motivée. Euh, le souhait de Claudette, c'était de mobiliser une partie de son patrimoine financier, en l'occurrence un contrat d'assurance-vie pour justement racheter la part que son autre frère Michel avait sur cette maison et pouvoir aller dans cette maison, comme bon lui semblait, accompagné de son auxiliaire de vie. Voilà. Donc le, le projet de, de Claudette était différent de celui de Michel, son frère, qui lui était dans une masse, et toujours dans la masse, mais il était aussi compatible avec ses besoins à lui, puisque lui euh, n'avait pas cette envie de garder la maison, mais euh, d'avoir des liquidités pour euh, financer euh, l'intervention d'une auxiliaire de vie. Donc c'est un peu notre rôle aussi au euh, pôle patrimoine euh, d'être à l'écoute de, de ces projets et de voir comment on peut mettre en œuvre sur le plan juridique les, voilà, toutes euh, les actions et, et coordonner l'ensemble des actions avec les partenaires, les notaires, les banques euh, pour que ce, ce projet puisse se réaliser. Tout ça se construit, euh, Agathe, euh, avec, euh, avec le délégué mandataire. Euh, c'est ça, il hein, y a une collaboration étroite entre vous, c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. oui, oui. Donc, Françoise on pourra peut-être illustrer tout à l'heure euh, les effets positifs que, euh, que ce, ce projet a pu avoir euh, pour, euh, pour Claudette. Mm -hmm. Et pour ma part, moi, on m'a proposé d'intervenir pour présenter un petit peu le fonctionnement du, du pôle patrimoine à la TDI. Donc, on est en binôme avec Patricia. Euh, et on va dire que notre accompagnement, il n'est plus ponctuel et euh, quand on compare hein, au, à l'accompagnement au suivi proposé par, par les délégués et il consiste à, à accompagner les personnes protégées et le délégué dans la, la réalisation d'opérations patrimoniales donc dans des problématiques euh, juridiques peuvent être très complexes notamment dans des successions parfois oui, oui. voilà euh, et donc vrai, le, le point de départ de notre intervention ce sont des points patrimoine donc ce sont des, des réunions régulières qui se tiennent à l'initiative des délégués euh, qui réunissent donc le délégué, bien évidemment, euh, un ou plusieurs membres de la direction, euh, et donc les, les attachés les juridiques, euh, Patricia et moi-même. Et lors de ces réunions, les, la, la déléguée, parce que c'est essentiellement des, des femmes à la TDI, présente... Ah bon euh, tout à fait. <rire> euh, voilà présente... une information qui nous avait échappée. <rire> Ça me paraissait important de le rappeler. Vrai, euh, donc... Euh... <rire> On continue donc, lors de ces réunions, euh, le, la déléguée présente euh, la situation et le projet de la personne. Et, euh, et cette rencontre permet de, de discuter le projet, euh, parfois confronter aussi des points de vue, essayer de mesurer les différents enjeux pour la personne, euh, et questionner les, les différentes possibilités euh, qui s'offrent euh, pour la personne, et puis questionner la faisabilité du projet. Euh. Donc, l'objectif, c'est de, de délimiter les contours de ce projet, euh, de respecter la volonté de la personne c'est la priorité tout en s'assurant de la cohérence de, de ce projet à la fois au regard de la situation globale euh, de la personne et aussi et surtout euh, que ça reste cohérent dans un cadre légal euh, puisqu'on est quand même euh, un petit peu contraint euh, euh, parce que la loi Le nous autorise aussi, pas euh, bien sûr. voilà euh, donc en fait tout l'intérêt de ces réunions c'est d'examiner de, les projets à plusieurs avec des regards différents, oui, des, compétences euh, des compétences différentes, euh, ouais. différentes. Et, euh, et une fois que le projet est délimité, euh, bah, le pôle patrimonial peut euh, engager les actions concrètes, donc comme le disait Patricia, écrire au magistrat, euh, solliciter les partenaires pour, pour mettre en œuvre euh, ce projet. Ok. François Incroyable. Alors, Claudette, qui a 68 ans, euh, qui a vécu pendant de nombreuses années au foyer de, du Minervois, à Puchéric, et qui était, euh, voilà, travailleur euh, à l'ESAP de Rieux Minervois. Donc, Claudette, euh, bon, durant sa vie, elle a été plutôt fourmi, quand même. Donc, euh, c'est-à-dire que, voilà, par rapport à son minimum à disposition, elle épargnait pas mal. Et donc, après, bon, quand est arrivé le moment de la retraite, euh, elle a été réorientée en partenariat avec l'équipe pluridisciplinaire du foyer du Minervois. On a trouvé une place sur l'unité pour personnes handicapées et vieillissantes de Jules Séguéla à salle Donc géographiquement, Claudette elle a été quand même éloignée de, de son village natal. Bon, entre temps, euh, voilà, la vie a fait que son papa a disparu. Euh, puis son frère, donc euh, il était capital pour elle qu'elle euh, euh, voilà, rachète euh, sa part de la maison familiale. Et donc euh, les incidences de, de cela ont été ben, déjà permettre que le patrimoine familial reste dans la famille, ce qui avait une portée symbolique euh, voilà, énorme pour elle lui permettre bah, de maintenir des liens avec euh, son village natal, le Minervois ce, ce petit coin de paradis, je vais dire. Quelle belle, hein, quelle belle région. Voilà, voilà. Ouais, voilà et bien elle y a grandi, elle y a ses racines, ses attaches affectives. Donc, bah, c'est tout bête, mais tous les 15 jours, avec Claudette, elle sillonne les rues de, de Villeneuve avec son auxiliaire de vie. Elle croise les anciens voisins, on la salue, on fait un brin de causette sur la place. Elle mange à l'auberge de Villeneuve. Et, la vie, pas. Voilà, vie, la vie, le plaisir. Et l'autre incidence indirecte, c'est que ça lui permet de mieux supporter de ce fait la, la vie institutionnelle puisqu'elle elle sait que tous les 15 jours, elle a son calendrier, elle a ses retours dans son village, cette prise en charge individualisée. Donc c'est vrai que bon, la succession de son papa aussi lui a permis d'avoir des fonds, elle avait épargné donc ceci rendu possible. Et euh, grâce euh, au travail en collaboration avec mes collègues du, du pôle patrimonial, on l'a même fait venir chez le notaire où elle a pu signer, voilà, il euh, y a eu un, voilà, un moment euh, symbolique, euh, voilà important Merci. pour elle. Voilà. Merci. Merci beaucoup.